Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons examiner une deuxième variation sur ce petit exemple qu'on a déjà traité dans une séquence précédente, le sas. La variante à laquelle on va s'intéresser est que plutôt que d'avoir deux primitives qui étaient entrées dans sas et sortir du sas, on va se contenter d'avoir désormais une primitive unique qui va être passée le sas. Donc ça va changer un petit peu le code de l'utilisateur et bien évidemment le code du moniteur qui protège le SAS. Le problème en général sinon reste exactement le même. Je vous renvoie à la séquence correspondante. Regardons donc ce qui change au niveau de la classe passager. Alors pour tout ce qui est contexte d'un passager et puis euh, construction rien ne change. Bien évidemment au niveau trace non plus. Ce qui change est essentiellement ici dans la méthode run où vous le voyez vous n'avez qu'un seul appel à l'unique primitive du sas, pour le reste, tout est absolument identique. Regardons maintenant la classe sas, là en fait grosso modo on sent qu'on va avoir dans l'unique primitive passé le sas et bien en fait à la fois le code de entrer dans sas et le code de sortir nos SAS. Ce qui veut dire qu'on va se suspendre à différents endroits dans cette même primitive et sur différentes conditions, puisqu'on va avoir la suspension sur la porte d'entrée et la suspension sur la porte de sortie. Et vous voyez que là, on arrive à avoir quelque chose de relativement sophistiqué. Donc, vous voyez par ici, vous avez en gros le code de l'entrée dans le SAS et puis ici, le code de la sortie du SAS. Et vous voyez qu'il est effectivement rigoureusement identique. Vous noterez qu'on a fait à la manière Java, c'est-à-dire qu'on a utilisé signalAll, vous le voyez ici et vous le voyez ici en lieu et place de signal. Regardons maintenant quelques exécutions avec cette première exécution où j'ai un SAS de deux personnes et quatre personnes qui vont le passer. Et vous voyez qu'effectivement eh bien ça va fonctionner de la même manière. La seule chose qui va changer bien évidemment c'est les messages qui ne sont pas rigoureusement les mêmes tout simplement parce que eh bien euh, je ne note plus le fait que je suis euh, dedans euh, puisque en fait simplement je note le passage. Et puis je peux avoir une deuxième exécution. Là vous voyez que c'est toujours mon sas d'une capacité de deux personnes mais comme j'ai mis que trois personnes et qu'il faut une quatrième pour que le sas s'ouvre et eh bien mon programme ici ben, comme auparavant ne se terminait pas donc j'ai toujours, c'est assez logique, exactement le même comportement. Il est intéressant de regarder un chronogramme et comme précédemment je ne vais pas m'intéresser à la partie initialisation du système que je vous ai juste représenté comme étant toute faite et on va prendre l'exécution du SAS à partir du moment où les trois clients, les trois personnes ont été créées et qu'elles ont commencé chacune à dire qu'elles étaient prêtes à entrer. Donc la première de ces personnes invoque la nouvelle méthode passer le SAS. Et bien évidemment, s'il n'est pas bloqué sur la porte d'entrée, tout va bien, vous voyez qu'il va être bloqué sur la porte de sortie puisque a priori on est en phase entrante et le SAS n'est pas plat. Donc il fait un wait Maintenant, il passe la main à une autre personne qui, elle, serait exécute également passer le SAS. Mais par contre ici, le SAS ayant une capacité de deux personnes et cette personne étant la deuxième à entrer dans le SAS, on ne va pas avoir de problème. Elle va pouvoir ben, tout simplement rentrer et puis activer la sortie. Donc elle va lancer finalement un signal all à ceux qui étaient bloqués sur la sortie puisque euh, le signal all se fait sur le, la condition de sortie du sas et euh, à ce moment là et eh bien euh, lui il sort et puis le thread se termine. à ce moment là imaginons que ce soit le, la troisième personne qui reprennent la main, donc qui invoquent passer le sas. Il y a beau avoir un signal all, le signal all concerne la condition de sortie, pas du tout la condition d'entrée. Et effectivement, on est toujours dans une situation où les entrées sont bloquées. Donc lui, il va se suspendre. À ce moment là, on reprend l'exécution. Alors vous notez que ici, j'ai euh, donc je vous rappelle hein, ceci est un flux fictif, ce n'est pas un flux qui s'exécute comme celui-là, celui-là et celui-là, chacun avec leur compte ordinal euh, Eh bien en fait c'est un flux qui emprunte les compte ordinal. Donc là ici quelque part vous voyez que cette barre est exécutée pour le compte de la personne numéro 3 tandis que cette barre ici est exécutée pour le compte de la personne numéro 1. Donc on a l'impression que c'est le même. Alors certes, c'est la continuité du code qui s'exécute, mais il n'est juste pas exécuté par la même personne et donc pas dans le même contexte. Ici, lui, le, le, la personne 1, elle reprend son exécution, elle fait la boucle while, elle constate que maintenant elle a le droit de sortir, elle décrémente le compteur d'occupation du sas et à ce moment là, eh bien elle réalise qu'elle peut faire un signal all, un signal à qui Un signal à ceux qui sont bloqués sur l'entrée. Et c'est ça qui va concerner le troisième, la troisième personne. À ce moment-là, elle peut afficher son message et puis quitter, enfin se terminer et donc euh, quitter le SAS. Et à ce moment-là, eh je vais avoir ici la reprise. Et maintenant, en fait, ce trait-là s'exécute pour le compte de celui-là qui était resté bloqué et qui a été réveillé par le signal all ici qui concerne ceux qui sont bloqués sur l'entrée. À ce moment-là, eh il va progresser dans son exécution, mais il va se bloquer sur la porte de sortie, exactement comme dans l'exécution qu'on a fait dans une séquence précédente, puisqu'il nous manque un quatrième pour réveiller ce troisième et donc faire sortir tout le monde du sas. Donc on est dans la même situation qu'avant et vous voyez que ben, on a la même exécution mais simplement la façon dont les appels et les commutations se sont passées n'est pas rigoureusement identique. On a donc toujours ce blocage, mais ça c'est naturel, hein, c'est ce qui s'est passé exactement dans l'exécution précédente qui est lié au fait qu'il nous manque un quatrième pour faire le deuxième tour au niveau du SAS et euh, on a ici une très jolie illustration de flux continu mais en exclusion mutuelle où ça ici le début de cette primitive est exécuté par la personne 3 et la deuxième partie, la fin de la primitive est exécutée par la personne 1. Donc vous voyez c'est pas le même compteur ordinal et on va avoir euh, cette exécution bien avec des exclusions mutuelles sur ce fil d'exécution qui n'est pas associé à un compteur ordinal distincte qui emprunte les contours ordinaux des vrais fils d'exécution. En fait, c'est plutôt un fil de synchronisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt!